Je suis responsable de la formation et de l'innovation pédagogique et je fais notamment du sketchnote. Alors le sketchnoting, c'est un outil de prise de notes. Ça permet de synthétiser l'information et ça permet aussi de retrouver d'une certaine manière une forme de créativité professionnelle. Là, quelque chose de tout bête, on, est, on a traduit visuellement l'utilisation du photocopieur en sketchnote pour l'afficher au niveau des photocopieurs parce que plein d'étudiants galèrent. Et en fait, là, des collègues se disent « Ah mais ouais, mais en fait, c'est pas mal du tout ce truc ». Là, ils voient vraiment à quoi ça peut servir et à quel point aussi ça peut accompagner les gens. Pour la formation, c'est « the place to be », en fait. <rire> Puisque euh, quand vous êtes là, vous naviguez, vous voyez un étudiant qui, qui galère. Et c'est le moment où vous commencez à distiller des petites, euh, des petites choses. Moi, j'aime bien cette idée que je sème des graines. Parce que je leur fais découvrir des petits outils, des petites choses. Je les conseille sur euh, comment mener leur recherche Et quand ça marche, on, on est juste content en fait. Parce qu'on se dit « on a fait notre taf et, et c'est le principal ».